Alors, on va changer de sujet. Est-il judicieux de semer un couvert d'été, puis un couvert d'hiver avant une culture de printemps Jérôme, dans les Deux-Sèvres. Alors, c'est très judicieux. Alors, euh, très judicieux, ça peut paraître un peu coûteux au départ, mais lorsqu'on va se diriger progressivement au cours de nos, nos rencontres vers le, le semi-direct, on, on va s'apercevoir progressivement que la réussite d'un semi-direct tient à la réussite du couvert. Enfin, si le couvert est beau... Ben ma foi, réussir un semi-direct dans ces conditions-là, je ne vais pas dire que c'est assuré, mais c'est quand même prendre un grand gage de réussite. Donc, si euh, la réussite passe par l'installation d'un premier couvert très été, dans lequel on vient ressemer un couvert plutôt hiver et printemps, qui va pouvoir continuer jusqu'au moment du semi, oui, alors euh, à ce que à la, la, la, la riposte de certains qui auraient tendance à à dire que bien ma foi ça va être encore plus coûteux j'ai tendance à dire que lorsqu'on sème une culture de printemps souvent certains vont labourer, travailler profond et réintervenir pour finir le sol en surface et faire le lit de semence et bien ma foi au lieu d'intervenir avec une, une charrue ou avec un un déchaumeur profond c'est le premier couvert et le travail de finition ce sera le, le, second, le second couvert pas, ça peut être une bonne voie. Alors il y a aussi, dans certains cas, la possibilité d'avoir des plantes qui subsistent dans le couvert. Il y a plusieurs options à ce niveau-là. C'est une autre voie. Mais si on est dans des situations bien déterminées, il vaut mieux deux couverts qu'un mauvais couvert.